Hey, hey, hey Salut J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, je vais bien. Et c'est une vidéo testimony, une vidéo story time, une vidéo témoignage. Alors, c'est un concept de témoignage que tu n'as pas encore vu sur la chaîne. Donc, c'est une nouveauté de 2020. Euh, sur Instagram, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à le faire tout de suite. <rire> je te le mets juste ici, sur Instagram d'ailleurs. J'avais demandé un jour, euh, bah, pour que les gens viennent témoigner. Mais certains qui veulent témoigner ne veulent pas apparaître sur une vidéo. Ils ne veulent pas être là à parler comme je fais. Et voilà, ils sont pas... c'est pas leur truc. <rire> Et du coup, on a trouvé ensemble un moyen de pouvoir raconter vos témoignages et c'est tout simplement, je vais lire les témoignages donc, des personnes et je vais afficher la petite photo de cette personne pour prouver que j'invente pas, hein, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un. <rire> Alors j'affiche sa photo juste ici, elle reste là avec moi pour cette vidéo, elle se prénomme Gaëlle. Donc elle commence en disant je vais témoigner de la fidélité de Dieu envers moi. Déjà quand ça commence comme ça, on sait déjà qu'on va aimer. On va aimer l'histoire parce qu'on va voir comment Dieu a agi et comment Dieu est fidèle en toutes choses, en tout temps, dans toutes circonstances, avec tout le monde. C'est notre Dieu qui est comme ça. Bon, on continue. Alors, en 2019, j'ai prié pour trois choses. Et dans ces trois choses, en fait, il y avait avoir son permis de conduire. Le temps passait, les mois passaient et je n'ai toujours rien. Mais je continuais à faire confiance en Dieu, à Dieu et je prie. Il faut savoir qu'en décembre 2014... J'ai obtenu mon code au bout de la deuxième fois. J'ai poursuivi les leçons de conduite et mon moniteur m'a envoyé à l'examen. J'ai mis cela en prière et j'étais à l'examen. Mais j'ai échoué. J'avais tellement de colère. Et j'ai beaucoup pleuré et demandé à Dieu pourquoi il ne m'a pas accordé en fait euh, ce permis. Pourquoi euh, j'ai raté. Il m'a montré que je voulais avoir le permis pour de mauvaises raisons. L'une des raisons étant de montrer aux gens que moi aussi je peux avoir le permis la voiture donc en gros c'était pour montrer aux gens donc on peut dire un peu par orgueil les mois ont passé j'y retournais mais c'était pas régulier par faute d'argent donc là elle parle de, des cours donc les mois ont passé et elle, est, elle a recommencé en fait à aller en cours de conduite mais la moni n'était pas toujours là et le temps non plus donc ce qui fait elle allait moins souvent en cours de conduite au bout de quelques mois j'ai repris et quand le moniteur m'a senti prête il m'a envoyé à l'examen. Et j'ai été à l'examen pour la deuxième fois. J'ai encore échoué. Cette fois, j'avais une autre disposition de cœur. Je voulais tellement l'avoir que le stress a pris le dessus. Elle explique bien que pourtant, en cours, avec le moniteur, ça se passait très bien. Mais à l'examen, panique à bord. J'ai continué à prendre des cours de conduite. Et j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ce stress qui me paralysait toujours. Le temps est passé et mon moniteur m'a représenté à l'examen le 8 novembre 2019. Elle avait eu son code, si vous vous rappelez, en 2015. Je crois que le code, tu l'as juste pendant 5 ans. Donc là, on est en 2019. En gros, elle n'a pas le choix que d'obtenir son, son permis en 2019. Sinon, elle va devoir repasser son code puis son permis. Le temps est passé et mon moniteur m'a représenté à l'examen le 8 novembre 2019. Donc comme j'ai dit, l'année de fin de mon code. J'ai mis cela en prière. Mon pasteur et des frères et sœurs m'ont porté en prière. J'ai été, mais j'ai échoué pour la troisième fois. J'ai fait deux erreurs éliminatoires. À ce moment, je me suis dit j'abandonne tout. De toute manière, je n'ai plus d'argent pour payer le leçon. Finalement, le moniteur m'a appelé pour me dire qu'il ne me promet rien, mais qu'il fera en sorte que de me trouver une date. Parce que le 10 décembre 2019, je perdais mon code. Mais... Par contre, pour pouvoir passer le code, enfin le permis, il faudrait que je règle les trois leçons qui me restent. Alors, Dieu a touché le cœur d'une de mes sœurs pour payer. Le mois de novembre est passé et on arrive en décembre. Toujours pas d'appel du moniteur et le 10 décembre est proche. Le 8 décembre 2019, le moniteur m'appelle pour me proposer de passer l'examen le 9 décembre 2019. J'ai mis cela en prière. Cette fois, consciente de mes limites, j'ai fait un vœu dieu Elle nous dit pas le vœu. Et le lendemain, j'ai été à l'examen. Tout s'est bien passé. Et sortie de la voiture, j'avais une paix. Et devinez quoi? Merci Seigneur! Grande fut ma joie, car le résultat était favorable. Jusqu'à présent, je ne réalise toujours pas que j'ai mon permis. Ma soeur, as le permis! J'ai pu expérimenter le dieu de la dernière minute. Quand tout semble fini, c'est à ce moment-là qu'il se lève pour nous dans toute sa gloire. Durant ces cinq années, j'ai appris la persévérance et la prière qui plaît à Dieu. Souvent, on demande des choses à Dieu, mais pour satisfaire notre ego et non pour le rendre utile à Dieu. Et je suis convaincue que la dernière prière que j'ai faite à Dieu pour le permis, il l'a agréée. Car il m'a fait grâce pour cette année 2020. J'aimerais nous encourager à faire confiance à Dieu en tout temps. Si ta requête est prévue dans le plan de Dieu, il agira. Restez béni tout au long de cette année 2020. Et merci Gaël d'avoir partagé cela avec moi. J'espère que je l'ai bien euh, retranscrit à la vidéo. Et euh, en fait, je vais profiter de ce témoignage pour encourager, euh, pour t'encourager si tu passes par un moment difficile ou en fait. Euh, tu es là, tu pries depuis Deux jours, depuis Des semaines, depuis des mois Depuis des années pour quelque chose Mais tu vois que la chose n'arrive pas Garde ta foi en Dieu, garde confiance en lui Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir Et il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il le fera En son temps, mais il le fera euh, Travaille ta patience tout simplement Et travaille aussi euh, ta foi en lui Voilà euh, Aussi <rire> J'aimerais euh, bah, te dire que si toi aussi, comme Gaël, euh, tu veux euh, raconter ton témoignage, mais que malheureusement tu n'es pas à l'aise euh, de parler face cam comme comme cela, euh, tu peux euh, m'écrire ton témoignage bah, sur Instagram du coup en message privé ou sinon sur euh, bah, l'adresse Gmail de jid et euh, bah, je raconterai ton témoignage. Mais n'oublie pas de m'envoyer une photo de toi pour pouvoir la mettre à côté. Comme ça, ça prouve de la véracité de ce que je dis et non pas que j'invente, c'est vraiment le témoignage de quelqu'un. Si par contre, ça te ne te dérange pas euh, de parler face cam, tu peux prendre ton téléphone, te filmer, en train de raconter le témoignage. Tu m'envoies la vidéo sur l'adresse gmail, je m'occupe de faire le montage et de la publier. Il faut simplement que la qualité de vidéo et de son soit quand même potable et bonne. Tu vois qu'il y a assez de lumière et tout ça et tout ça. Euh, voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu, que tu bénisses ta famille, que tu bénisses tes projets et à la prochaine pour une autre vidéo.